Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 10, le cours d'aujourd'hui va être sur les parties du corps, donc le corps humain, donc certaines parties du corps humain qu'on va découvrir ensemble dans la langue tamoul. Alors, donc déjà pour dire corps on dit ou oudel, oudel, pardon, udal, Udel. et pour partie, donc on utilise le terme urpukhel, parce qu'il y a un s d'unghel, et si c'était juste les parties sans, euh, pardon, parties sans S, ça aurait été « Urupe. D'accord Donc « Urupe, c'est une partie de quelque chose. Et là, c'est « de quoi », ça va être udel. « udel ». D'accord Pour donc, la main, ça va être « kai ». Il a un mot, une lettre, « kai ». épaule c'est tol »,« tol »,« mougam », pour le visage. Les yeux, ça va être « kangal kongal ». Et si c'était juste un oeil, ça va être « kan ». La bouche, c'est vaille, le nez, c'est mouke, mou donc on, on allonge bien le ou ici. Pour l'oreille, ça va être kade, ka le genou, donc euh, je ne l'ai pas écrit là, mais le pied, c'est kal, d'accord Le genou, c'est euh, entre guillemets à côté des pieds, donc ça va être moulangal, moulangal. Ok Pardon, j'ai l'impression d'avoir un cité, j'avais dit calme mais c'est GAL. GAL, ça c'est un peu plus soft. MULANG euh, En soi, même si vous dites moulangal, c'est c'est pas, pas faux, vous en faites pas. Euh, mais je préfère le préciser juste au cas où. Euh, pour le doigt, ça va être VIREL, vi virel, VIREL. La langue, c'est NA-KU, NA-UK, que na uk euh, le coude, ça va être, donc le coude est entre guillemets lié à la main, donc ça va être molangkai Donc si vous regardez bien, molangkai, molangkal, vous voyez, kalkai, genou kal, coude, kai, molangkal, molangkai Voilà pour les parties du corps humain, enfin, je sais pas pourquoi j'ai parties partie du corps humain, j'aurais pu mettre corps humain tout simplement Et Je vais vous le lire une fois, donc kai, tol, mogam Kangal, bai, muk, kade, molangal, viral, nak, molangai. Voilà pour les parties du corps. Euh, comme d'habitude, si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser le bouton juste en dessous pour vous poser votre question. Et euh, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas aussi à réviser avec le code. C'est très très pratique. Ça vous permet de retenir plus facilement. Vous vous amusez aussi par la même occasion. Donc profitez-en. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez.